Que là. à la gloire de Dieu, mais vite au visage de en dessous. dans 222 français, il est une sainte guerre, la bataille, la bataille, la bataille, au nom de Jésus, il est une sainte guerre, il est un combat, chaque garçon gentil en allée, entre le J'ai encore pas non ou pas bataille pas pas moins Merci ce la blouse. Jésus n'a pas d'amour Troisième édition, l'éternel sous bataille. L'éternel sous bataille. Yes, nous prenons la prière. Amen, amen, amen, amen, amen. Nous prenons la prière avec Pasteur Bernard Janet qui prenons la prière. Nous prenons la prière de confession. Confession principalement pour Premier ministre, Ariel Henry, à tout équipe, à la prière pour toute l'église, à la prière pour nation, nous ne sommes pas capables, pour cri nous pas capables, nous pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, Dieu tout-puissant. Le Dieu de gloire, le Dieu très haut, bon Dieu qui chita non plus haut sommet, bon Dieu qui a capacité pour bénir et pour maudire, bon Dieu qui a capacité pour le faire pleuvoir, pour faire la pluie tomber, pour le faire soleil lever, pour le faire soleil coucher, lève le fer en l'air pour la pluie pas tomber. Pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir, dans le nom précieux de Jésus, nous devons asseoir dans le nom Jésus-Christ qui vivant, qui voit au siècle des siècles, avec gouvernement, ce qui pour, pour principal chef, M. Ariel Henry et son équipe. Nous venons devons après-midi avec nation. Nous venons devons avec l'Église. Nous voulons confesser, nous voulons demander pardon pour nous puisque c'est à Dieu pardon, Ou mettez comme accès à Dieu là, nous voulons devant, pour comprendre, pour tenter et pour prendre pitié pour nous. Nous voulons devant, c'est à Dieu, avec, avec Ariel Henry, pour ça qu'a passé dans le pays, ça. Problème qui gagne mal, mal, monsieur, va faire nous vous demandons pardon puisque notre parole nous dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous pardonner nous purifier De toute iniquité Seigneur Dieu nous vous devant. Puisque nous avons un modèle, nous avons modèle de président, modèle de ministre, un modèle de gouverneurs, c'est Dieu qui m'a qui fait plaisir. Nous avons un modèle, c'est Dieu qui comme Manassé, dans 2 Chroniques, chapitre 33. Nous roi, c'est Dieu, où la Bible a parlé de roi Manassé, comme un roi, c'est Dieu à 12 ans qui monte roi. Il a passé 55 ans à dominer, il a pas fait plaisir, à travers le moment qui passé période de gouvernance dans nan mélan li fait bagaille qui pas sans sens le roi menacer côté la prendti moun la passer au nom du feu la mettre dans sacrifice la fait bagaille la servi dieu dans figure li prend peuple là c'est dieu li mène l'imène peuple à la perdition nous vienne devant nous pas besoin des gens de gouverneur c'est pas modèle ça a besoin nous viennent demander pardon à la manière de menacer c'est même, jean sais, Dieu, ou ça, c'est qui va te faire plaisir, non, tant, qui t'a fait bagaille, qui doit le vendre. Nous venons devant Seigneur Dieu qui a fait des qui doit le devant c'est Dieu. Ce n'est pas Jean de nous nous besoin Nous nous pardon Nous besoin des hommes comme David des hommes Comme David qui est cœur. train Que nous les pour nous Que nous sommes peuples, pour nous Que nous sommes Dans route qui bénit béni Dans route qui bénit béni Seigneur Dieu Nous sommes devant nous Nous nous pardon pour les pays qui sont pour crime pour Les gens qui ont pour le monde, c'est Dieu pour sacrifice. Nous avons gouvernement, c'est Dieu qui n'a pas croyé dans mon Dieu. Nous avons gouvernement, c'est Dieu qui n'a pas croyé dans la parole. Nous avons gouvernement qui n'a pas croyé dans la Bible. Nous avons gouvernement qui n'a pas reconnaître tout comme le vrai Dieu. Dieu, c'est Dieu, c'est d'embala. Dieu, c'est l'Inglès sous Dieu, c'est Dieu, c'est dieu c'est le coup de couteau. C'est Dieu, ça y a fait appel à elle Nos pays, à y a et mes puisque puisqu'on son Dieu de miséricorde, puisqu'on son Dieu nan pas nous vîn devant pour faire grâce, nous vîn demander pardon, puisque nan pas nan miséricorde ou de capacité pour pardonner péché nous. Même Jean Manasse, c'est Dieu qui a au moment, lui reconnaître que ça t'a fait au pardon, lui reconnaître péché lui, lui reconnaître crime lui, lui reconnaître malhonnête qui ta fait nation, lui reconnaître Continuation de la perdition, nos routes qui pas bon, les reconnaître, mais descendre, c'est Dieu, nos miser ou comme son Dieu, de miséricorde qui pas pour détruire l'homme, ou qu'on capacité, ou qu'on amour, nos cœurs, pour sauver l'humanité, ou qu'on amour, nos cœurs, même, j'en Dieu, ou te compassion, ou te recevoir, manacé nous vînements dans c'est Dieu, c'est toutefois, peuple ça, c'est toutefois, nation, ça, ta vie, les yeux, baou, c'est toutefois, gouvernement. Ça, ta vie et ce qui soit fait pour nous, est-ce que pas de capacité? Nous demandons pour entrer dans le cœur, c'est Dieu, monsieur. On vient de balan, vieux diable dans cœur, chargé avec diable, Namio mieux pourri, c'est Dieu avec des mots, ou même qui est capacité, qui compte bénir monde qui est capacité. Toute prière malgré pile prière fait en dans l'église, c'est Dieu, monsieur fait crime mal, manifestation fait dans le pays. On peuple a manifesté pour la vie chère. C'est Dieu, mon a mouri, mon mouri par ci si par là. Trois crimes, c'est Dieu. Nous demandons pardon pour nation ça, pour crime peuple ça. Nous demandons pardon pour crime nation ça, c'est Dieu. Pour tout ce qui a coulé dans toute profession, dans, toute dans tout il départements, de ce qui a coulé justement nous viens devant le Dieu Très Haut. Nous demandons pardon pour nation ça, pardon pour sans cap couler, c'est à Dieu. Non, miséricorde ou fait grâce. Non, miséricorde c'est à Dieu. Ou des capacité pour changer l'homme. Ou des capacité pour changer l'homme. Ou des capacité pour toucher. Toucher des cœurs, c'est à Dieu. Toucher des cœurs pour nos méchants dans le pays. C'est à Dieu. Ou des capacité. Cœur qui prie Dieu. Cœur rocher. Cœur de pierre là c'est Dieu qui dit dans couak là ou qui a capacité avec le sang de Jésus pour pénétrer est-ce que c'est à Dieu nous demandons pour pénétrer nation ça prendre conscience nous demandons pour pénétrer même Jean David c'est Dieu qui reconnaît un gouverneur un chef un président même si nous pas dans un moment nous pas dans période royale mais nous dans période présidentielle c'est Dieu mais nous connaît si monsieur t'a des sentiments David qui ou sentiment faire parce que david son genre de deux de, de rois qui te comprennent qui te d'accord là font péché qui te comprennent là font bagaille qui prennent sens sous qui descendent devant qui demandent pardon pour pardonner et mais seigneur nous demandons pardon pour toute nation pour tout policier, c'est à dieu qui, a très méo, non, qui a très méo, est très méon qui est mais on c'est à dieu qui prend un corps sous deux dos pour physique peut ça pardon pour toute vie pour, pour tout politicien c'est à dieu qui fait comme sous peuple ça nous m'en pardon nous pardon puisque son dieu est béni ou son dieu de miséricorde qui est compassion s'il vous plaît à dieu notre compassion ou va bénir peuple ça ou va entrer dans le caillot transformer changer la vie au nom de jésus alléluia alléluia yes on dit au nom de jésus faut camper, il faut camper qu quand les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. L'éternel le... sous bataille. L'éternel sous bataille. Yes, on dit tomber chien. Oh grâce à Saint-Makabli. Elle dit tout mettiab. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus.